Le problème du raccordement des voies de TGV est de joindre par une courbe plane un tronçon origine et un tronçon extrémité. Voici un exemple. Le tronçon origine, c'est une demi-droite, tracée ici en bleu, et le tronçon extrémité, c'est cette demi-droite, baissée, c'est représentant par exemple une gare. Le raccordement doit être tangent à chacun des deux tronçons préexistants. On modélise le problème du tracé à l'aide d'une fonction f dont vous avez déjà ici le dessin, sa courbe. Cette fonction, je vais la choisir de troisième degré. f de x égale ax cube plus carré plus cx, plus d, polynôme de troisième degré, en espérant que j'arrive à trouver les coefficients a, b, c, d, tels que ce morceau de courbe, comme vous le voyez, respecte ce que je viens de dire. Autrement dit, ici, au point B, la tangente, à la courbe rouge, la courbe représentative de la fonction f, la tangente à la courbe rouge soit exactement la même que la droite BC. Et au point A, ici, la tangente à la courbe rouge soit exactement cette demi-droite. Comme ça, le TGV qui vient par ici est raccordé par cette courbe pour continuer par là. Et grâce à ces tangentes, on a le minimum de risque d'accident. On verra comment trouver A, B, C, D pour que ça marche. Alors, quelles sont les conditions de ce problème pour pouvoir trouver A, B, C, D D'abord, les coordonnées du point B et C. B, de coordonnées 4 et 3. C de coordonnées 6 et 4. Bien sûr, on s'imagine que chaque unité représente par exemple un kilomètre. Alors, le fait que cette fonction représentée ici par cette courbe arrive ici avec une tangente, il faudrait donc d'abord que le point B appartient à cette courbe. Autrement dit, F de 4 égale 3. Mais en plus, il faut que la tangente à la courbe, au point B, ait la même pente ou le même coefficient directeur que la droite BC. Mais quel est le coefficient directeur de la droite BC MBC, comme on dit. Différence des ordonnées, 4 moins 3, 1, sur différence des abscisses 6-4, 2. Autrement dit, le coefficient directeur de cette droite doit être égal à 1,5. Mais, d'après le cours, ceci n'est rien que f' de 4. Le nombre dérivé de f en 4, c'est rien d'autre que le coefficient directeur de cette tangente. f' de 4 égale 1,5. Ça, c'est la condition pour le point B. Et pour le point A, vous, vous pouvez trouver la même chose Bien sûr, la courbe passe par ce point, donc f de 0 égale 0, le point d'origine. Et puis, la tangente, elle est horizontale, donc f de 0 égale 0. Le coefficient directeur, d'une droite horizontale, autrement dit parallèle à OX. Parce qu'ici, bien sûr, c'est OX. OX et là, c'est OY. Bien. Je crois qu'on a suffisamment de conditions. Suffisamment. Une, deux, 3, quatre. Pour trouver les quatre constantes A, B, C, T. Récapitulons. On cherche une fonction f de x égale ax cube plus bx carré plus cx plus d, c'est-à-dire on cherche les coefficients a, b, c, d, tels que ces quatre conditions soient respectées. f de 4 égale 3, on remplace ici et on trouve, à la place de x, on met 4, a fois 4 cube, a fois 4 cube plus b fois 4 au carré, plus c fois 4, plus d, égale 3. Première condition, je prends celle-ci. f de 0 égale 0, a fois 0 au cube, plus b fois 0 au carré, plus c fois 0, plus d égale 0. J'ai remplacé x par 0. Et maintenant, il me faut f Pour cela, je vais d'abord dériver f. f prime de x égale... Attention, a, b, c, d sont des constantes. On obtient 3ax carré plus 2bx plus c. Donc, f de 0 égale 0. On remplace ici x par 0. 3a fois 0 au carré plus 2b fois 0 plus c égale 0 cette condition là et celle-ci on remplace ici x par 4 3a fois 4 carré plus 2b fois 4 plus c égale 1 demi et nous voilà on a 4 conditions 1, 2, 3, 4. On obtient un système, quatre équations, avec 4 inconnus. A, B, C, D. Peut-être vous arrivez à le résoudre tout seul avant moi. Première équation. Combien on obtient 4 cubes, 4 fois 4 fois 4. 4 fois 4, 16. 16 fois 4, 64. 64 A. Plus 4 fois 4, 16. Plus 16 B. Plus 4 C. Plus D égale 3. Deuxième équation. Tout le monde comprend qu'ici, tout est nul sauf D. D égale 0. Ici, tout est nul sauf C. C égale 0. Et ici, un peu plus difficile, 4 carré fois 3, 16 soit 3, 48, A plus 8B plus C égale 0,5. Bien, C et D sont nuls, ça nous arrange. On obtient donc tout simplement ça égale 3 et ça égale 0,5 parce que tout le reste est 0. C égale 0, D égale 0. Et ici, 64A plus 16B égale 3. Et ici, je vais multiplier par 2 pour économie. 48 fois 2, 96A plus 16B égale 0,5 fois 2, 1. Pourquoi je fais ça pour avoir le même coefficient, donc je vais soustraire, <coughs> comme on dit, la méthode par addition-soustraction ou par combinaison. Cette équation moins cette équation, ou celle-là moins celle-là. Allez, faisons 96 moins 64. Ça nous donne 32a. Ça moins ça égale 0. 1 moins 3, ça fait moins 2. En divisant, on obtient a égale moins 1 sur 16. Moins 1 sur 16, qu'on peut remplacer n'importe où. Par exemple, dans cette équation-là, la plus simple, 64 fois moins 1 sur 16, ça, plus 16b, égale 3. Combien ça fait ici 64 divisé par 16, ça nous donne 4. Au fait, ça fait moins 4. 16b égale... Moins 4 passer du côté. 4 plus 3, 7. B égale 7 sur 16. Autrement dit, notre équation, notre fonction, on connaît que A et B et C et D sont nuls. F de x, finalement, égale moins 1 sur 16 x cube plus 7 sur 16 x carré. Voilà la fonction Demandez. On va voir si Bras est d'accord avec nous. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. F de X égale... Moins 1 sur 16x cube plus 7 sur 16x au carré. C'est exactement ce qu'on vient de calculer. Merci, Georges Croix. Merci, les dérivés. Merci, les TGV. Ainsi s'acheva notre histoire de raccordement. Il était devant un point A de coordonnée 0,0, demi-droite bleue à droite, demi-droite bleue à droite, BC. On cherchait une fonction F de troisième degré, un polynôme de troisième degré, qui permettent de raccorder ces deux tronçons. On a le point B de coordonnées 4-3, le point C de coordonnées 6-4, et avec main de calcul, on trouve l'expression de la fonction f. C'est ainsi.